J'espère que vous avez tous... Des... Mm. Allez, vous bien se pour pour nouveau nouvelle en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur CoFaction le meilleur serveur PvP faction du moment, les amis. Vous le savez déjà de la planète Terre. Et oh, qui est ce bel homme aujourd'hui, les amis? On va faire un petit PvP contre euh, un joueur euh, du serveur. J'ai pas encore trouvé quel joueur j'allais affronter, mais on va trouver un joueur pour affronter. Et aussi, euh, j'espère qu'il soit full Volca. Je vais essayer de, de voir pour que quelqu'un, la personne soit full Volca. Donc, je vais MP des gens qui sont. Connectés, donc euh, Golden House et d'autres gens euh, qui sont connectés pour essayer de trouver une personne qui est full Volca à 1v1. Donc euh, voilà. Aussi, je voulais juste vous dire qu'on fait gagner 60 clés légendaires sur notre compte Twitter ainsi que 2 grades élite. Euh, Donc, c'est super important d'aller sur le lien dans la description du concours. Et euh, s'il vous plaît, les gars, laissez un pouce bleu pour cette vidéo-là. Ça me ferait super, super plaisir. J'essaie de faire de mon mieux pour vous proposer du contenu tous les jours maintenant sur CoFaction. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos ou autres, vous pouvez aussi me les laisser en commentaire. Et puis, peut-être que votre idée va être vue euh, bientôt. Sur ce, les amis, je vous aime tous euh, du plus profond de mon cœur et je vous laisse un petit pvp, j'espère, avec un joueur Oh, c'est pas un Pig zombie, c'est pas Ok, c'est bon J'ai trouvé un combattant What the fuck, il est même pas Il est même pas en chante Ok, on va les y rapidement, okay, ok, vous êtes prêts Oh putain, j'ai lag on va... on va le tuer rapidement les amis Let's go, oh my god, un full volcan Si jamais j'arrive à le tuer, ça me fait un full volcan en plus <rire> Les amis, si je gagne ce combat Sur la vie de ma mère, ok je vais donner un grade élite à quelqu'un qui a commenté en ce moment même le mot que je vais lui donner. Donc, euh, le ré le réfléchissons à un mot. On va dire, faut dire requin, ok? On va dire requin vu que c'est son pseudo. Et si on gagne, faut dire requin dans la description, les amis. Et si vous arrivez à, euh, si, si j'arrive à gagner, je vais vous donner un full Volca. À un, la personne qui aura commenté ça, une de vous, je vais donner un full Volca, tiens. Je vais, donner, je vais vous donner son stuff, donc je sais pas pourquoi il est venu me PVP. J'ai dit, venez me PVP à ces coordonnées-là. Il est venu, mais euh, ça se peut qu'il y ait d'autres gens qui se ramènent, donc, oh shit ça, c'est vrai, mais je pense pas qu'il y ait d'autres gens qui vont se ramener, les gens de nos jours, ils sont, euh, sont matures, oh non, oh non, c'est que j'avais MP 2-3 personnes, je cherchais quelqu'un qui était riche, genre je cherchais un YouTuber ou quoi, j'ai dit yo, venez ici, j'ai donné, donné à d'autres personnes, T'as pas donné l'écho du coffre dans la, ta dernière vidéo Ouh, c'est vrai, j'ai pas donné l'écho d'un coffre caché dans ma dernière vidéo Ok, y'a pris une pomme en épidote, what the fuck Oh shit, on avait mis un beau petit combo là um... Oop, alors, On va réactiver nos particules ainsi que notre, euh, notre armure HD Let's go, please, faut vraiment gagner ça, man Come on, come on, come on Comme ça, je pourrais faire un beau petit plus à -clic. Je pourrais dire Oh my god, je drop un full volta XDMDR. qu'est-ce qui se passe Ok, let's go folks vraiment faut se concentrer j'ai pas envie de mourir je pense quand même qu'on va gagner parce que il est pas super doux au, au, au PVP je pense je, je sais pas si c'est lui mais il y a un gars que j'avais MP qui était grade youtuber je sais plus si c'est lui ou si c'était un autre je pense que c'était lui je sais pas ça je vais regarder après je vais regarder J'aime un peu comme je vous dis plusieurs personnes. J'ai dit yo je cherche quelqu'un pour un V1 Full Volcage Je voulais pas dire donner mes cours dans le chat normal parce que. Après ça, ça va être un second V1. Moi j'ai juste envie d'un V1 normal, tu sais, contre des gens euh, totalement gentils, tu sais. Oh oh oh oh. oh. oh. oh. Je pense que son plastron va broke. On devrait utiliser la hache pour le faire broke plus vite? Ouais, on va utiliser la hache. Parce que la hache ça va broke plus vite. En plus j'en ai eu une juste avant, j'ai ouvert des clés, ben, dans la dernière vidéo, vous avez vu, j'ai ouvert les, euh, les clés et je l'ai eu dans, dans les clés. Oh, J'allais crever, ça aurait pas été beau ça. J'étais trop concentré à vous répondre. Alors si vous parler, les amis. Il Faut que j'arrive à vous parler. Essaye de bouffer un joint. T'as pas besoin de joint quand t'es full euh, volcan, mon ami. Alors peut-être que t'en as besoin pour la régène. Ouais, c'est vrai pas con, pas con. J'aime bien l'idée. Je vais les prendre comme toi, mon ami. Oh! Je suis engourdi de la tête, les amis, regardez. Oh non! Je sais vraiment pas qu ce qu'il pensait, lui, il venait me Peut-être qu'il a même pas réalisé que son armure était, no était euh, non enchante. Peut-être qu'il croit, genre, que son armure est enchante. <rire> Imaginez, il croit que son armure est enchante à cause de son pack de texture ou quelque chose. Non, on va pas vers le spawn, Il y a des gens qui vont nous voir et ils vont venir. Oh oh oh! Oh non! <rire> What the fuck? C'est même pas équilibré! Genre, je parle quasiment pas de cœur et lui il prend plein de pommes et tout. On va prendre une petite pomme, euh, une petite patate empoisonnée. J'aime bien la patate parce que ça donne Régène 3 et speed 3. Donc, ça c'est vraiment cool. Parce que regardez comment qu'on va vite! Whoop Oh! Boom, boom, boom. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, please. Please, faut que je tue. Commence pas à courir. Commence pas à courir. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ouh, on l'avait dans un petit combo, là. Lui, il nous a dans un petit combo. Moi, j'adore faire des euh, items blocs. Malheureusement, comme vous pouvez voir... Euh, Oh, il a pris une pomme cheat, je crois. On va y aller avec la pomme cheat, nous aussi. Et puis, on va vite fait... Euh... Oh mon dieu. Moi, je suis à 80%. Donc, lui... Moi, j'ai moi j'ai eu 3. Donc, lui, il devrait être... Oh, pardon, je ne le voyais plus. Je ne suis pas le meilleur au P&P. Hein. Je suis super nul, les amis. Wow! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Il faudrait le drop bientôt. Ça serait nice. Ça, on perdrait pas le casque ou les bottes ou quoi que ce soit. On le tuerait rapidement. Oh non! <rire> je me suis punch trop loin. Shit, il était à 3 gros. Ça fait chier. Faut que je regarde mes cœurs parce que j'ai souvent tendance à à uh, regarder juste ses coeurs à lui, mais pas me focusser sur les miens. Il prend que des pommes, gros. Il est à 10 de cœur, il n'arrive pas à monter plus haut. Tu peux peut pas perdre dans la warzone, gros. Ok, là, il y a un remontant au 10. Ok, c'est ici. De... Je veux le terminer ici. Parce que je sais que son plastron va broke bientôt. Il fait juste courir. Non! C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est en bonne direction, les gars. Oh non! J'ai raté le putain de jump, sinon je l'avais. Non! Allez! Prends pas une pomme en épidote. Non, please. Ça fait pas 5 minutes. T'en as pris une tantôt. Oh, shit. Je déteste les pommes en épidote. Ils durent genre 5 minutes de cooldown. Ils sont super OP. On va courir un peu. Fuck. Prendre un petit joint pour la régène. Et on va prendre aussi une petite pomme parce que là on se fait un peu enculer. On va le punch un peu par là et on va y aller. C'est cool de le punch des fois parce que j'ai appris ça dans une vidéo faction, je sais plus c'est qui. Mais il euh, y a un gars qui punchait son adversaire, je pense que c'est Captain Gaming, il est super bon PVP. Et euh, il punchait l'adversaire juste pour l'éloigner de lui, pour qu'il puisse la, commencer un combo sur le gars ou quoi que ce soit. Je pense que c'était Captain Gaming, j'étais la même chose avec la, la canne il faisait aussi beaucoup sur skill euh, PVP. Je me souviens. Oh, là, il ne s'est pas touché, man. On l'avait, mais là, mes cœurs étaient low, Chris. OK, let's go, on y va, on y va. Là, c'est maintenant, les amis. On le finit maintenant. faut se concentrer. On est capable de l'avoir. faut juste bien jouer et c'est bon. Come on, come on, come on. Let's go. devrais-tu l'épée pour que ça pète plus vite Il est à 5, let's go. Il est à 4, 3, 2. Oh, le temple et le volcan en même temps. MDR. Ok, on va le tuer, les gars. Je l'avais dit. On se concentre, c'est bon. Faut pas faire de merde et c'est bon. Fuck. On fait de la merde là. C'est bon, c'est maintenant. Non, il n'en est pas. Oui! Full Volca, easy. Il était à combien de durabilité? Ouais, c'est ça, il avait oublié sûrement qu'il était pas enchanté. <rire> GG, mon ami. GG à toi. C'est un bon fight. GG. Oh, il est YouTuber, c'est ça, je vous le disais. GG à toi, mon ami de l'interweb. GG. Voilà mes amis de l'internet, donc euh, comme je vous avais dit, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, euh, vous pouvez participer au concours pour gagner son stuff, donc son stuff qui était ça, euh, j'ai donné son épée à un joueur au spawn. je sais plus à qui j'ai donné, je pense que c'était lui, je sais plus, j'ai quelqu'un qui m'a demandé un trade et je lui ai donné, euh, donc pour gagner le full stuff ici les amis, vous allez devoir me mettre en commentaire le mot clé qui est requin. Et en une de vos personnes là qui va mettre le mot requin, je vais les mp sur YouTube et leur demander votre pseudo. Ou sinon vous pouvez mettre directement votre pseudo aussi si vous voulez, ça serait plus simple pour moi. Mais si vous n'avez pas mis votre pseudo, je vais vous contacter, inquiétez ou pas. Et puis en gros, mettez juste, mettez juste requin. Aussi, comme vous avez vu, à la fin de mon clip, on a vu que c'était un YouTuber. Donc je vais mettre sa chaîne en top commentaire. J'espère que vous allez aller voir. Euh, je sais même pas, je pense qu'il qu fait des vidéos sur k il doit en faire beaucoup parce que normalement vraiment les gens qui font pas beaucoup de vidéos sur Covaxion, je les ai tous renvoyés. Donc voilà, on va aller voir sa chaîne, aller commenter sa dernière vidéo, aller commenter Requin avec un cœur. Et puis, ça me ferait super plaisir. Sinon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est que, laissez un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao